Alors la question qui fâche, fallait-il titulariser Perrin pour ce match Et je pose la question à Thomas qui nous a déjà dit qu'il n'était plus que l'ombre de lui-même. donc j'ai un peu une idée de la réponse qu'il va nous apporter. Thomas, Perrin titulaire, bonne ou mauvaise idée ben, Est-ce que c'était le match de trop Moi c'est ce que je vous dis depuis deux mois, on, a, on en a discuté déjà dans des cartons rouges le mag, et ce contrat de deux mois pour moi n'avait pas lieu d'être, on voulait lui faire une super porte de sortie, et bien voilà le résultat il est magnifique, quelle belle porte de sortie donc là on a entendu Puel dire hier soir en conférence de presse qu'il ne fermait pas la porte à une nouvelle prolongation de Perrin, donc je crains que de sortie ratée en sortie ratée, on soit encore sur des prolongations de contrat en 2024 messieurs Non mais je ne suis pas du tout d'accord avec toi Thomas, donc c'est pas grave. C'est ça qui est bien aussi de faire les débriefs à plusieurs. Je vais donner la parole d'abord à Damien puis après, je vais tacler Thomas. Hein, ne vous inquiétez pas. Non, mais c'est vrai que donc, Thomas, je te comprends sur, sur ton positionnement. Maintenant, effectivement, avec tout ce qu'a apporté Loïc Perrin depuis, euh, depuis, 13 ans au depuis 17 ans au club, on ne pouvait pas lui faire autre chose que le titulariser aujourd'hui, enfin hier. On ne peut pas, on ne peut pas laisser Loïc Perrin terminer sa carrière sur un carton rouge au Stade de France. Ça n'est pas possible. Là, il faut le prolonger. Il se démerde six mois. Euh, euh, il faut qu'il termine à Geoffroy Guichard avec un stade plein pour saluer la carrière exemplaire du joueur qu'il a été. Je ne dis pas qu'il faut qu'il soit titulaire à chaque match parce que Moukoudi a montré des choses intéressantes. Colo, dans l'axe, si Gabriel Silva revient, colo dans l'axe, c'est une alternative possible. donc Moi, je pense que Perrin n'a plus niveau pour être titulaire en Ligue 1, on est bien d'accord. Mais il faut absolument le prolonger pour qu'il termine sa carrière autrement que sur ce cartonge Ça n'est pas possible, Thomas. Je vous demande de vous arrêter. Ce que vous décrivez là, messieurs, moi j'appelle ça un jubilé, tout simplement. Offrons un jubilé au, au capitaine héroïque Perrin et, et basta. Hier, hier soir, quand même, cette petite plaisanterie n'est pas loin de nous coûter la finale. Parce que fallait-il titulariser Perrin hier soir Pour moi, c'est une, une titularisation pour lui faire plaisir. Tu préfères le sergent Moukoudi Mais bien sûr, le sergent a fait une, une très bonne entrée hier soir. Ouais. J'aurais aimé, aimé voir ce, ce, cette, ce, ce, ce quatuor défensif dès, dès l'entame de match. Euh, hier soir, on sait que la, la, la force des Parisiens de, de cette attaque de feu, c'est la vitesse, c'est la profondeur. Et ce sont justement aujourd'hui les points faibles de Perrin. Et c'est ce qui nous coûte ce, ce, ce carton rouge. Ça nous coûte la finale parce qu'à 10 contre 11, excusez-moi, à 10 contre 12 hier soir oh, faudra... l'arbitre faudra en toucher quelques mots euh, ça nous coûte la finale c'était c'était trop, trop... La, la marche était trop haute et pourtant nos, nos, nos verres ont été héroïques donc tu ne prolonges pas Loïc Perrin non je ne le prolonge pas mais j'organise un jubilé un fantastique jubilé oui, mais, mais c'est de la merde un jubilé c'est bidon un jubilé ouais.